Euh, plusieurs choses quand même à vous dire euh, pour démarrer. Alors déjà, euh, oui, il y, y a un truc qui est important pour moi. Euh, c'est que je me suis demandé à un moment si le titre de ce webinaire était tout à fait euh, le plus exact possible. J'avais intitulé ça Comment me préparer avant une prise de parole. En fait, ce que j'aurais peut-être dû dire, c'est Comment me préparer dans la dernière ligne droite avant une prise de parole. Car dans ce webinaire... On ne va pas parler de la préparation de fond, sur le calcul de l'objectif, sur le, le calcul de votre plan, ou des choses comme ça. Mais vraiment, on va se concentrer sur euh, la préparation physique, mentale, juste avant une prise de parole. Voilà. Peut-être c'est ça que vous aviez compris. J'espère que, du coup, vous allez rester. Euh, ensuite, j'ai deux choses à vous dire concernant euh, mon boulot en général. La première, c'est que, que vous, vous m'avez souvent entendu vous répéter... Euh, euh, dites-moi de quoi vous avez euh, envie, dites-moi avec quoi vous galérez. Et bien, ce coup-ci, du coup, j'ai euh, construit un, une enquête en ligne. Euh, je vous mets le lien tout de suite dans les commentaires, qui est euh, voilà, le lien dans le chat. Sur ce lien, si vous cliquez, vous allez pouvoir répondre à quelques questions qui me permettent de mieux comprendre euh, où est-ce que vous en êtes et de mieux comprendre aussi où est-ce que vous voulez aller. C'est pour ça que si vous allez sur mon site en ce moment, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul webinaire déjà prévu la semaine prochaine sur euh, la, des exercices pratiques concernant l'utilisation de la colère et euh, les autres bah, vont venir au fur et à mesure quand je vais euh, dépouiller tout ce qui m'est euh, répondu sur ce, sur ce fameux lien. Donc allez-y, il y a déjà une 50 ou 55 personnes qui ont répondu. Euh, mon objectif, c'est d'en avoir 250. Donc vous voyez, il reste encore de la marge. Et en plus, vous, par définition, vous faites partie des gens qui m'intéressent le plus puisque vous me faites confiance, y compris pour me laisser une demi-heure de leur temps. Euh, une dernière chose aussi, alors là, je vais le mettre euh, dans, les, dans le chat, attention, mieux vaut se connecter avec Chrome. <rire> voilà, je le mets en gros pour ceux qui vont arriver et qui ne pourront pas euh, euh, accéder à la, à la plateforme. Euh, apparemment, vraiment, le, le, le logiciel qui marche le mieux, c'est Chrome. Vous le voyez, le message, là Parce que, moi, mieux vaut se connecter... <rire> c'est là qu'on se rend compte que je tape avec deux doigts, avec Chrome. Donc là, si je fais ça, théoriquement, bon, alors ah, ben voilà. Ok, euh... une dernière chose, bien sûr, c'est euh, à l'issue, euh, surtout que vous êtes euh, peu nombreux, ben, j'espère que vous aurez euh, l'occasion de prendre vos questions. Alors. Euh, je vous le redis, ici dans ce webinaire, l'idée, c'est vraiment de parler de la préparation en mode euh, dernière ligne droite avant euh, une prise de parole. Donc, euh, pas vraiment parler de la préparation du fond, de l'objectif et du déroulé. Cela étant, euh, on va quand même en parler parce que, euh, bien évidemment, pour se concentrer, il vaut mieux avoir un objectif. Donc, euh, euh, la première chose, donc je reviens quand même sur quelques éléments. Si vous avez déjà fait partie de certains webinaires vous avez peut-être eu l'occasion euh, d'en entendre parler. Euh, pour pouvoir faire une prise de parole efficace, il faut un objectif. Euh, il vous faut donc un objectif qui vous attire. Il vous faut un plan qui passe par une approche, une découverte, une reformulation et euh, ensuite une proposition. Dans la découverte, vous allez demander aux gens qu'est-ce qui pourrait, par exemple, vous convaincre. Ils vont vous donner un certain nombre de choses et à ce moment-là, vous allez ajuster votre itinéraire. Si votre public est trop nombreux ou si vous n'avez pas envie de passer par une découverte, ben vous allez préparer ça en amont et vous aurez préparé votre plan en réfléchissant à quest ce qui peut les convaincre. Et je, fais, je pars euh, des arguments qui, selon moi, sont les plus forts pour les convaincre en allant vers des arguments qui sont les moins forts pour les convaincre. Ce que j'appelle le plan en, en, en entonnoir. Donc, ce qui est important pour, pour cette affaire, c'est euh, de vous dire que, bon, ça, si vous retrouvez des webinaires que j'ai déjà fait sur le sujet, le plus important, moi, pour l'instant, c'est de vous aider à vous concentrer au moment où vous allez rentrer en scène. Donc, euh, pour ça, je vais vous faire ça en plusieurs étapes. Première étape, la veille. Qu'est-ce qu'on fait la veille de sa prise de parole C'est-à-dire le jour où vous voulez vraiment appliquer cette méthode, eh ben ça commence, la préparation commence la veille au soir. Ensuite, le jour J, il y a plusieurs choses. Il y a une étape qui est sur, en amont, juste avant la prise de parole. Ensuite, il y a la phase de relaxation concentration. Ensuite, il y a la phase de montée en excitation. Et enfin, il y a la phase de débrief. Voilà les quatre phases sur le jour J par lesquelles je veux vous faire passer. Alors, sur la veille, vous allez voir ce que je veux vous faire. C'est vraiment très, très, très pratique. C'est les choses avec lesquelles je bosse, euh, avec euh, les grands patrons euh, que je forme quand ils doivent passer, par exemple, devant euh, leurs 1500 salariés. Première chose, c'est la préparation logistique. Ça va vous rappeler peut-être ce que vous dites à vos enfants au moment de la rentrée des classes. Est-ce que tu as bien fait ton cartable ben, Vous allez voir, c'est la même chose. Donc, première chose, comment est-ce que vous, vous allez vous habiller Mon conseil, prenez des habits que vous aimez et des habits que vous avez déjà portés, c'est-à-dire pas des habits neufs. Donc, des habits que vous aimez, dans lesquels vous, vous sentiez bien, beau, belle, et des habits euh, qui ne soient pas neufs. Parce que quand ils sont neufs, il y a toujours un problème on a laissé une étiquette, c'est mal coupé, euh, ça fait mal aux pieds si c'est des chaussures neuves. Donc, vraiment, c'est du pratico-pratique, mais prenez des, des fringues dans lesquelles vous, vous sentiez bien et qui soient déjà, votre corps est déjà habitué à ces habits. Deuxième chose, préparez votre tech, toute la partie technique. Donc, vérifiez que vous avez votre ordi, s'il y a besoin d'un ordi. Vérifiez que vous avez bien votre câble. Vérifiez que vous avez bien des adaptateurs divers et possibles pour pouvoir vous connecter chez votre client, si jamais c'est chez le client que ça se passe. Enfin, ayez un USB, une clé USB, dans laquelle, si jamais vous avez des slides, et bien vous avez déjà les slides euh, stockés dans la clé USB pour faire un backup au cas où votre ordi explose précisément ce jour-là. Ça va jusque-là sur la, la la... faire votre cartable Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Est-ce que vous avez parlé de ça à vos enfants ce matin <rire> Je n'ai pas d'enfant, hein, donc c'est normal que ça me rappelle des... Moi, c'est juste mes souvenirs d'enfance. Mais est-ce que ça, jusque-là, on est bon Ou est-ce que déjà, là-dessus, vous avez des questions C'est tout bon C'est tout bon. Deuxième chose, et c'est là où euh, euh, ça va peut-être un tout petit peu vous surprendre, voire même vous paraître euh, bizarre, la veille d'une prise de parole. Importante ou pas, le jour où vous voulez tester cette méthode, la veille d'une prise de parole, on se couche tôt. Quand je dis tôt, c'est 10h30 max. Petit 2, au moment où on se couche, c'est-à-dire à 10h30, il faut que vous n'ayez pas fait de temps d'écran dans la demi-heure qui précède. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est plein de médecins qui ont prouvé que de l'écran, de la lumière bleue d'écran dans la demi-heure qui précède notre sommeil, flingue notre sommeil. Donc, à 10h, vous coupez votre ordi, ou votre téléphone, ou votre iPad, ou tout ce que vous voulez, la télé. Et à 10h30, vous êtes au pieu. Donc, entre 10h et 10h30, il y a un truc qui marche très bien. C'est un peu ancien, mais ça s'appelle un livre. <rire> au moins, on est sûr que ça n'abîme pas les ondes cérébrales. Ça va jusque-là Ça, c'est pour la veille. Ça a l'air de rien, mais... Et, ah oui, et je, je rajoute bien évidemment, euh, manger léger. cest manger et manger léger. Vous ne flinguez pas le ventre la veille d'une prise de parole. Le jour J. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignent. D'abord, on arrive en avance. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir passer par une phase de relaxation-concentration. Vous ne connaissez pas forcément l'endroit où vous arrivez. Et donc, il faut avoir le temps de trouver un endroit où vous pourrez faire cette relaxation-concentration tranquille. Donc, ça veut dire qu'il faut être sur site. Moi, ce que je fais, c'est 45 minutes avant. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous prévoyez votre journée en, en conséquence. Vous ne collez pas des réunions ou n'acceptez pas de réunions qui vous empêcheraient de partir à l'heure de votre bureau ou de chez vous pour arriver 45 minutes en avance au lieu de votre rendez-vous. Ça va jusque-là Si c'est déjà dans votre bureau que ça se passe, ben alors évidemment, ajuster. mais il faut que vous ayez une demi-heure, entre 10 minutes et une demi-heure de temps de concentration. Ça, c'est non négociable. Quand je vois des gens qui enchaînent les réunions, je me dis, donc de toute façon, ils arrivent déconcentrés, c'est obligatoire. OK Ça va sur ce, ce temps d'arriver en avance euh, Ça fait marrer tous mes clients, mais ils savent que, quand je viens les voir, de toute façon, je suis dans le quartier très longtemps en avance, et donc ils savent que je serai toujours à l'heure, petit 1, et je serai en général détendu, pas stressé par un éventuel retard. Yes Ça veut dire que, donc, votre prise de parole doit être le centre de votre matinée ou de votre après-midi, voire même de votre journée. Ensuite, la relaxation-concentration. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne vois personne, euh, Exécuter correctement, donc c'est là où je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer. D'abord le principe. La relaxation-concentration, le principe c'est faire le plein. Alors que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on nous expliquait quand on était à l'école ou au lycée ou en prépa ou la... dans les grandes écoles, on nous expliquait qu'avant de rentrer dans un examen ou avant de rentrer dans un oral ou quoi que ce soit, il fallait faire le vide. Bah ben, c'est pas vrai. Parce que si on fait le vide, ça veut dire qu'on débranche et qu'on meurt. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Faire le plein, ça veut dire au contraire se remplir d'une énergie positive qui est portée vers, à votre avis, quoi L'objectif, bravo <rire> Donc, en fait, sur, se, se, se concentrer, c'est se centrer, se mettre en mouvement vers son objectif, qui, je vous le rappelle, est quelque chose qui doit vous attirer, vous faire envie. Donc, vous, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, la manière dont je vois la concentration, moi, c'est, j'arrive, avant, avant la demi-heure de relaxation de concentration, j'arrive, je suis rempli d'une eau, je suis comme un, un, un récepteur, un récipient rempli d'une eau assez trouble où il y a plein de choses qui se passent. Le boulot de relaxation concentration consiste à faire évacuer cette eau trouble en mettant avec une eau euh, transparente et ren remplir de nouveau avec une eau qui soit monochrome, c'est-à-dire mon objectif. Donc la phase de relaxation concentration c'est vraiment comme un sas entre cette période d'avant. Et cette période d'ici et maintenant où maintenant je vais jouer concentré sur mon objectif, c'est ça l'idée vraiment fondamentale pour la relaxation et la concentration. Donc c'est retenez vraiment cette idée, c'est faire le plein, le plein de quoi Le plein d'envie, le plein d'excitation et le plein de tension positive vers son objectif. Ensuite, comment on fait ça Alors la première chose, c'est que avant de rentrer en relaxation et en concentration, bien sûr, il faut passer par une phase où euh, on se rappelle, on se remémore. Pour l'instant, c'est encore cérébral, c'est pas encore physique. Mais au moins, on se remet dans la tête son objectif. Ce que je veux, c'est leur donner envie de bosser avec moi. Ce que je veux, c'est les convaincre de signer mon projet. Ce que je veux, c'est etc., etc. Ça va Une fois que vous êtes remémoré ça, il va falloir mettre le corps au diapason. Parce qu'à la différence du cerveau qui croit que tout le monde fait « on » off », le corps, il faut qu'il monte en température. C'est pour ça qu'il y a une phase, une, un « sas » où on fait le plein, on fait monter la température. Donc, pour ça, la technique numéro un, et celle-là, elle est non négociable, c'est la respiration. Je ne parle pas de n'importe quelle respiration, de toute façon, tout le monde respire, sinon on serait mort. <rire> Mais la respiration dont je parle, que j'ai apprise en tant que comédien, c'est une respiration où on inspire par le nez, et on souffle par la bouche. On inspire par le nez, et on souffle par la bouche. Pas en mode... <rire> Parce que ça, c'est faire du rugby et ce n'est pas du tout ça qu'on veut faire. En plus, ça va vous coller en hyperventilation. Donc, c'est vraiment, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche avec exactement la même amplitude que ce que je faisais avant. Avant, en général, quand on est adulte, on inspire par le nez, on souffle par le nez. Ben là, pour détendre le diaphragme et les épaules, il faut inspirer par le nez et souffler par la bouche. C'est ça le plus efficace pour euh, détendre justement le diaphragme et rétablir la colonne d'air et par la même occasion, recentrer nos émotions. Donc, pour faire ça, je vous montre. Vous prenez un tabouret, moi j'ai un tabouret comme ça, mais sinon vous prenez une chaise, vous prenez n'importe quoi, mais il faut vous mettre en position d'équilibre. La position d'équilibre, c'est le dos droit, ni tendu, ni tout mou, c'est le dos droit, et les mains posées sur les cuisses. Vous vous faites ça, soit de, donc, assis comme je l'ai fait, soit debout, les pieds dans le prolongement des hanches, les mains le long du corps, et vous, dans un cas, donc, assis ou debout, vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Moi, je le fais les yeux ouverts parce que ça fait des années, des années, des années que je fais ça. Le plus simple au démarrage, c'est de faire ça les yeux fermés parce que ça détend. Ça, c'est plus facile à faire. Une fois que vous avez, donc, et ça, ce principe-là, cette inspiration par le nez, souffler par la bouche, vous le faites en ressentant le trajet de l'air. C'est-à-dire vous imaginez vraiment que vous voyez l'air rentrer par le nez, descendre dans le ventre, ressortir par le, la bouche et sentez le contact différent qu'il y a entre la narine gauche, la narine droite entre la lèvre supérieure, la lèvre inférieure en fait, tout ça, c'est des moyens pour vous reconcentrer sur vous-même où est-ce que je suis ici et maintenant est-ce que déjà sur cette technique de la respire qui a priori est assez simple, j'espère l'avoir décrite de manière assez simple, est-ce que c'est ok pour vous oui pour Yolaine okay, j'avais l'impression qu'il y avait Quelqu'un qui commence à taper un truc, mais bon. Donc, si, ainsi, euh, enfin, euh, vous pouvez aussi, euh, euh, je crois, attendez que je regarde bien comment on fait ça. Il doit y avoir un moyen pour pouvoir poser une question, pour pouvoir euh, faire alto au feu au formateur. <rire> je ne sais plus comment on fait. Bon, je ne vais pas perdre de temps avec ça maintenant. Ah, euh, si, il, doit y, il doit y avoir un truc. Je vais ouvrir la boîte question. Non, c'est pas ça. Bon, on ne va pas perdre de temps avec ça. Si jamais euh, vous avez des questions, vous me les mettez dans le chat. Euh, ok pour moi. Bon, donc la respiration, c'est vraiment le centre absolu de cette affaire. C'est remettre, mine de rien, remettre de l'oxygène dans le corps. Et aussi nous recentrer sur ce flux d'air, c'est ce qui va nous permettre de revenir dans l'ici et maintenant, et de progressivement nous décrocher de tout ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a à faire ce soir, de ce qu'il y a à faire demain, et du départ en vacances des petits. Ça va donc c'est vraiment revenir dans les maintenant. Pour renforcer le truc, moi ce que j'utilise beaucoup ce que, et ce que je conseille beaucoup aux gens avec qui je travaille, c'est ce que j'appelle le voyage dans le corps. Donc vous êtes toujours en position d'équilibre. Vous êtes toujours en train d'inspirer par le nez de souffler par la bouche sans excès, juste de la manière la plus paisible possible. Et pendant que vous faites ça, toujours avec les yeux fermés, vous imaginez comment est votre corps. Donc euh, par exemple, vous imaginez est-ce que mon épaule droite est supérieure et plus haute que mon épaule gauche. Est-ce que, euh, est que je vois comment est-ce que je suis peigné Est-ce que je vois comment sont positionnés mes pieds l'un par rapport à l'autre Est-ce que... etc. etc. Moi, pour, pour vous donner mon exemple, euh, je fais ça, quand je me concentre, je fais ça juste avec ma main droite. Et j'imagine tout le, le, le déro, Enfin, l'organisation le, le, dans l'espace, le dessin dans l'espace de mes cinq doigts de la main droite. C'est tout. Ça me suffit à me recentrer. Ça va là-dessus Donc, c'est vraiment le voyage dans le corps, c'est une des techniques les plus simples. Est-ce que je vois, euh, est-ce que j'ai, si par exemple je suis debout, est-ce que mon poids repose plus sur le pied droit ou sur le pied gauche, etc. etc. Surtout, euh, ne changez rien, il ne s'agit pas de commencer à vous dire « Ah bah oui, d'ailleurs je suis décentré, oh là là, oh là là ». Non, non, juste c'est visiter, voyez comment est-ce que votre corps se comporte ici et maintenant. Cette histoire, donc, progressivement, quand vous aurez mis la respire et éventuellement fait le voyage dans le corps, L'objectif que vous avez mis au début va prendre de plus en plus de place dans votre fort intérieur. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir jauger de « Est-ce qu'il est bien là et il n'y a bien que lui, cet objectif ?» Et petit 2, « Est-ce effectivement je commence à sourire en imaginant que je vais atteindre cet objectif ?» Si vous voyez arriver ce début de plaisir, voire même d'excitation et d'envie, alors, vous pouvez arrêter votre phase de relaxation, concentration. Vous êtes prêt, prête à jouer. Ça va C'est vraiment la seule condition. Et c'est la condition la plus simple parce qu'on ne peut pas se tromper là-dessus. Est-ce que j'ai envie de rire Est-ce que j'ai envie de sourire Oui, alors c'est bon. Si vous continuez à repenser, à ruminer, à partir sur d'autres trucs, alors à ce moment-là, eh ben, il faut continuer. Relaxation, concentration. Ça va là-dessus Est-ce que l'indicateur que je vous donne est suffisamment clair Bon, euh, une fois que vous sortez de relaxation concentration alors euh, vous êtes déjà en jeu ce que je veux dire c'est que je vois beaucoup de gens qui sortent de relaxation concentration avec moi et puis qui vont prendre un café qui revérifient leur portail un petit coup euh, qui envoient vite un mail vite fait etc si vous faites ça ça veut dire que vous avez cassé votre relaxation concentration parce que vous, vous, vous serez d'une manière ou d'une autre Repartir vers un autre objectif, avec un autre public. Donc, ce que ça veut dire, c'est que votre portable, votre ordinateur, tous les moyens de connexion doivent être coupés de manière non négociable à partir du moment où vous démarrez la relaxation-concentration. Et je vous assure que je le fais chaque fois que, euh, bah, par exemple, je vais rentrer euh, avec vous dans un webinaire, ou bien je démarre une formation, ou bien je vais voir un client, etc. C'est etc absolument une règle cardinale pour moi. Jamais rien ne doit venir déconcentrer la scène que je suis en train de jouer avec les personnes qui me font l'honneur de m'écouter. Ça va là aussi là-dessus là, si Vous allez arriver, à, vous pensez à, à couper vos téléphones une fois que vous allez rentrer en relaxation, concentration Je sais que ça va être difficile, hein, mais est-ce que ça va, ça va le faire Allez, <rire> hey, tentez-le Ça ne coûte rien et vous verrez que c'est très très très très rare qu'il y ait eu un, un message vraiment essentiel. Euh, ensuite, pendant que vous êtes en, en, en jeu, euh, la bonne nouvelle, c'est que comme euh, l'objectif sera tout à fait présent, alors vous allez pouvoir automatiquement revenir vers l'objectif quand vous aurez un truc imprévu, euh, une question qui ne vous a pas plu, un mouvement du maire, des personnes en face de vous, euh, quelqu'un qui est en train de regarder son téléphone, etc. Ça va Dernière chose sur la préparation, j'en parle, même si c'est euh, un, un truc sur la préparation, pour pouvoir vous préparer pour les prochaines, il faut vous débriefer chaque fois que vous sortez de scène. C'est-à-dire, prenez hein, le temps de noter, est-ce que j'étais assez concentré vu de ma fenêtre Est-ce que mon objectif était assez clair Est-ce que j'étais assez excité par rapport à mon objectif C'est ça qui va me permettre, lors de la prochaine prise de parole, ben, de pouvoir reprendre cette fiche et de savoir ce à quoi il faut que je fasse attention. OK. Euh, comment récupérer sa concentration si retard de la salle participant un heure, par exemple Il y a un retard d'une heure Waouh <rire> Et donc, attendre plus-plus sans savoir comment on va, quand on va pouvoir intervenir. Je vais vous répondre de la manière très simple. Manière très simple. Comme d'hab, je vais vous donner un exemple que vous venez de vivre. <rire> Pendant que la, la connexion m'a dégagé, je peux vous dire que j'étais moyen content. J'étais même absolument furax. Et tout de suite, je me suis dit « Attention, tu es en train de te déconcentrer. » Et donc, je suis revenu sur mon objectif qui est « Il faut que je convainque les personnes qui sont là d'appliquer les conseils que je leur donne pour se préparer. » Donc la connexion n'est pas une raison suffisante pour que je perde mon objectif. Et hop, je me suis reconcentré sur mon objectif et je suis reparti. Et quand la connexion a redémarré, j'ai eu l'impression que ça ne m'avait pas perturbé plus que ça. Est-ce que ça vous parle, cet exemple-là Je peux vous dire, pour quelqu'un qui est un peu dans le surcontrôle comme moi, la connexion qui explose, ce n'est pas cool. Ce <rire> n'est pas cool du tout, du tout. Donc... Euh, je, euh, si euh, euh, vous avez la concentration qui explose euh, parce que justement, voilà, il euh, y a une heure de retard, euh, c'est insupportable, on m'avait promis un truc, etc. et que vous faites partie de mon club, des gens qui ne sont pas trop euh, contents <rire> quand on leur perturbe leur agenda, mon conseil est, il faut, rappelez-vous, je vous l'ai dit là tout à l'heure, il faut que vous soyez sur votre objectif avant de rentrer en scène. C'est-à-dire que, imaginons, vous devez démarrer votre prise de parole à 14h. Vous allez sortir de relaxation-concentration à euh, 13h50, par exemple. De 13h50 à 14h, vous êtes déjà en train de jouer. À 14h, vous arrivez, et là, on vous fait Ah, bah non, désolé, en fait, il euh, y a un problème, machin, il n'est pas là, euh, la salle est pour là, etc. Si vous êtes sur votre objectif, la première chose que vous allez vous dire, c'est Ok, comment je fais pour gérer ça Et arriver quand même à les convaincre. Si vous n'êtes pas sur votre objectif, la première chose que vous allez lui dire, c'est « j'en ai plus rien à foutre, je me casse <rire> !» Ou bien vous allez fondre en l'armes, c'est possible. Moi, ça m'a traversé l'esprit par rapport à la connexion de telle. Ça, ça vous parle, ça Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment être prêt à tout. Pour être prêt à tout, il faut juste être concentré sur l'objectif final. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il faut avoir très envie de l'atteindre. Ça, ça, ça vous parle Vous êtes là, il y a quelqu'un. <rire> yes. Il euh, y a un exemple que j'aime beaucoup donner, je ne sais pas si vous parlerez, hein. mais euh, c'est euh, l'exemple du euh, repas au chandelles. Vous avez euh, prévu euh, un, une soirée magnifique dans un magnifique restaurant euh, et euh, que ce restaurant se termine sur une nuit magnifique. Voilà. Et vous arrivez au restaurant et à ce moment-là, le Loupia vous dit « Ah ben, attendez, je ne vois pas votre réservation. » Si vous êtes concentré sur le plaisir, ben, vous allez vous dire au pire, on ira dans un autre resto et puis on va lui laisser une seconde, etc. Si en revanche, vous êtes concentré sur il ne faut pas que ça foire, alors vous allez en plafonner le serveur, c'est sûr. Ça va Si vous êtes chargé d'une énergie positive, les obstacles, vous allez arriver à les traiter dans le mouvement. Si vous êtes chargé d'une crainte, d'une peur et d'une envie d'éviter les obstacles, alors ils vont prendre des dimensions considérables. Ça vous... Vous en pensez quoi, de mon, mon, mon, mon exemple du aux chandel Cool Merci Yolène. Est-ce que vous avez d'autres questions J'aime bien. Vous êtes peu, mais c'est pas grave. On est bon. Il y avait 13 personnes inscrites. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 13 personnes inscrites, et là, il y a 3 personnes présentes. C'est mon record dans le mauvais sens. Mais ça veut dire, encore une fois, que vous êtes un public d'élite. Pas grave. Bah ouais, bien sûr. Alors, d'autres questions Problème de connexion avec Chrome Ah oui, en plus aussi non, pas possible. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question Qu'on puisse. Euh, et éventuellement, même, je vous donne le micro, hein, il nous reste trois minutes. Il y a 3 de 20 underscore 1 qui est écrit en ce moment. Accrochez-vous, <rire> les gars. Ah bah ben non. <rire> Finalement, non. <rire> bon, je récapitule. Pour vous préparer à une prise de parole, ça commence la veille. Vous prenez soin de votre corps la veille, et vous prenez soin de votre, votre garde-robe, et vous prenez soin de vos, euh, votre technique, votre, vos appareils. Ensuite, le jour J, vous, euh, vous arrivez en avance, quand je dis en avance, moi c'est 45 minutes, hein. 45 minutes, comme ça, vous vous concentrez soit au café d'à côté, soit dans le lobby de chez votre client. Moi, je fais ça très souvent. Je suis dans le lobby de mon client. Je vais voir la personne à l'accueil, parce que sinon, il y a le pitbull qui vient m'engueuler. Donc, je vais voir la personne à l'accueil. Je lui dis, je viens voir monsieur machin. Et, pour l'instant, je vous demande de ne pas le prévenir. Allez, c'est bizarre quand même. Oui, mais c'est comme ça. J'ai rendez-vous avec lui dans une demi-heure. Donc, pour l'instant, je vous demande de ne pas le prévenir. C'est juste je venais m'identifier. Euh, au besoin, donnez-moi mon badge. Comme ça, je n'aurai pas de stress avec ça après. Puis je vais faire ma concentration et j'en ressors à peu près 5 à 10 minutes avant l'heure de début du rendez-vous et déjà chargé d'une énergie positive. Pour vous donner un exemple sur ce webinaire, j'ai fait tout ça et j'étais prêt à peu près à 20, entre 20 et 25 pour euh, me connecter à 30. Ensuite, vous faites, vous, vous êtes porté par l'objectif pendant la prise de parole et quand vous sortez de la prise de parole, vous débriefez tout de suite avec vous-même, vous dites où est-ce que j'en étais en termes d'énergie et est-ce que je peux rattacher ça à une bonne préparation ou au contraire à des trucs que je pourrais encore améliorer dans ma préparation. Voilà. Moi, c'est vraiment le plus basique, ou le plus basique, c'est pas un bon mot. Ce que je voulais faire, c'est quelque chose de plus concret possible pour vous préparer. Est-ce que vous avez euh, suffisamment d'outils, selon vous, pour vous préparer dorénavant Je retiens de tout couper pendant une heure minimum. Yes, yes, yes. Oh que oui car si j'attends, <rire> il y a des gens qui vont vous causer, ça c'est sûr. C'est bon pour poids de vin. J'ai envie de tester la relaxation. Faites, faites, faites. Oui. Alors vous savez quoi euh, Voulez-vous bien m'envoyer un mail à Aurélien aurelien.com Envoyez-moi un mail à Aurélien AurélienDodé.com et je vous enverrai une fiche sur la relaxation. Ça vous va C'est cadeau, c'est offert. Et comme ça, tous les gens qui vont voir le webinaire en replay vont faire « Oh, ben, j'aurais dû être là. » Et oui, il fallait être là, parce qu'il y a de temps en temps, il y a des bonnes surprises. Donc, vous m'envoyez un mail à aurelien.com à aurélien, à aurélien et je vous envoie la fiche sur la relaxation. Si vous n'en voulez pas, vous ne m'envoyez pas de mail. Bon, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et euh, je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est un webinaire sur euh, des exercices pratiques pour euh, utiliser positivement et à son, à son, pour, pour son bien sa colère. Si vous avez des questions par rapport à, à ça, vous me les envoyez toujours sur aurelien.dod.com et je vous conseille fortement, si vous n'étiez pas là, d'aller sur la chaîne YouTube, regarder le webinaire que j'ai fait sur justement le bon usage de la colère. Et là, j'ai donné vraiment les, le cadre théorique euh, et le, le cheminement à suivre que nous allons mettre en pratique dans le prochain webinaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, j'étais très heureux de vous voir, et euh, ben, prenez bien soin de vous, et j'espère vous voir mardi prochain. A tout à l'heure